I'm just sitting here. I got time. It's clear to see From up here The world seems small We can sit Bonjour Aujourd'hui on fait ensemble ce bandeau chauffe-oreille qui, euh, qui utilise un point du crochet tunisien qui ressemble beaucoup à, à, au jersey ou bien point cote, non plus au jersey, on dirait que c'est tricoté mais c'est fait au crochet. Donc on va voir ensemble ce, comment faire ce bandeau. Donc, pour faire ce, ce bandana ou, ce bandeau, ou ce, ce bandeau chauffeuré, on aura besoin d'un crochet. Je vais, on peut utiliser un crochet normal, normal numéro 5 ou 5,5. Et, et voilà, ça, ça c'est un crochet tunisien. Vous voyez le, le crochet. Comme un crochet normal, mais il est fermé par ici et il est plus long. Plus long qu'un crochet normal. Donc, il est plus long. Mais, puisque je n'ai pas un projet qui, est, qui nécessite beaucoup de, de mailles, donc je vais utiliser un crochet normal. C'est juste un bandeau, donc ça ne demande pas beaucoup de mailles. Là, je vais utiliser une laine. C'est la laine... Euh, C'est une laine Rimbo, bébé, bébé Rimbo. Euh, numéro 4, elle a numéro 4. On, on me propose d'utiliser un crochet numéro 6. Et demi mais là je vais utiliser un crochet normalement pour le crochet tunisien on utilise un crochet large mais là moi je trouve que avec celui là ça va avec le 5 ça va donc on va commencer par faire euh, un nœud et puis on va faire 16 mailles chaînettes vous faites euh, la largeur que vous voulez pour ma part je vais faire euh, 16 mailles chaînettes donc les mailles chaînettes normales j'en fais 16 j'ai 16 mailles sur euh, j'ai 16 mailles donc on commence par aller on prend le, le fil notre on a les 16 mailles cette maille elle compte on va compter elle va compter parmi mille donc je saute la première maille chaînette je vais sur la deuxième et j'introduis le crochet je prends le fil et je laisse sur le crochet je vais sur la suivante j'introduis le crochet je tire le fil et je laisse la maille sur le crochet, je fais ça pour toutes les mailles, comme, j'introduis le crochet, je tire le fil et je laisse sur mon crochet, on fait ça pour toutes les mailles, Si vous avez un petit crochet on essaie de ne pas laisser les, les, les mailles sortir mais on, pour 16 mailles ça, normalement ça ne sort pas donc on regarde 2 4 6 8 10 12 14 16 mailles j'ai 16 mailles sur mon crochet donc qu'est ce que je fais après je prends le fil et je laisse tomber la première maille un jeté et je laisse tomber les deux suivantes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 J Approche, voilà maintenant j'ai qu'une seule main. Voilà ce qu'on obtient. Regardez maintenant où est-ce qu'on va aller. Normalement, pour le, le normalement, on allait ici pour les. Mailles, le, le crochet tunisien simple, là c'est une maille comme pour euh, ce qu'on fait, comme un jersey tricoté. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a ce fil là, mais si on le pousse un petit peu, on a deux trous, celui-là et celui-là. Nous on va dans celui qui est à côté du fil, juste à côté. Et J'introduis mon crochet et je tire le fil. Regardez, là c'est comme, ici ça se présente quand vous tirez pas, il y a ce fil, il y a ce fil qui va là, et il y a ce fil qui va là, c'est comme une maille. Donc, et moi je m'introduis juste là. Quand vous avez deux trous ici, hein, regardez, quand vous tirez, vous avez ce trou là et ce trou là. Quand vous tirez, quand vous tirez sur votre vos mailles, vous avez un trou là, un trou là. Non, je m'introduis pas dans celui-là, mais dans celui qui est tout près du fil. de, de fil qui descend. Voilà. Et ici, si je m'introduis tout près. Tout près de ce fil qui descend. Regardez, il y a comme une maille ici et je m'introduis... Sous ce fil, sous ce fil qui descend, je m'introduis dessous. Je fais ça tout le rond. C'est un seul rond qui va se répéter. Et ici, je cherche et je vais dans le truc qui est juste en dessous. Et là, j'arrive, regardez, 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 15 et là j'atteins la dernière maille je tourne mon travail et je prends les deux fils qui se présentent ici la dernière maille je la tourne un petit peu et je prends ces deux les deux les deux bruns et, et je laisse tomber après voilà et j'ai vérifier que vous avez vos 16 mailles 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bon ça va donc et là, je fais un jeté et je laisse tomber la première, une seule. Au début, on laisse toujours tomber une seule et après, on fait un jeté et on, laisse, on les laisse tomber deux par deux. Un jeté et vous les laissez tomber deux par deux. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule maille. Et voilà ce qu'on obtient. Le premier rang, ça commence à se voir. Le premier rang, on commence à voir un petit peu. Donc, on continue. Donc, je vais toujours, ici, on a le, le, ce, ce fil qui descend. Et juste, vous le poussez un tout petit peu et vous avez un trou. On s'introduit dans ce trou-là et on tire une maille. La première, on ne travaille pas, hein, on la saute. Donc, et continue comme ça, pour toutes les mailles. Vous avez votre fil, il y a un fil là, un fil là, et le trou entre les deux, je m'introduis dedans. Regardez. Encore une fois, ce fil là, et ce fil là, et entre les deux, il y a un petit trou, je m'introduis dedans. Et ça donne ce résultat comme si c'est tricoté, pas un crochet, comme si ça, ça a été fait avec, un, avec des aiguilles. Pour toutes les mailles et quand j'arrive à la fin hein, la dernière maille je tourne mon travail et je vais aller prendre les deux brins je vais sous les deux brins et je tire une maille et je compte mes mailles 2 4 6 8 10 12 14 16 donc donc, comme on a dit on fait un jeté on laisse une maille au début et après c'est deux par deux on continue comme ça on travaille comme ça jusqu'à atteindre la longueur souhaitée du bandeau le tour de votre tête et qui couvre les oreilles Voilà. ça commence à se voir donc comme on a dit Regardez, encore une fois avant de nous quitter, vous avez un trou là, non, on laisse cette maille, on ne touche pas, on ne touche pas cette maille, et là vous avez un trou non, mais là regardez, en dessous de ce fil, il y a un autre fil, entre les deux, il y a un petit trou, et là c'est là que je m'introduis, entre, Regarde. ici, je m'introduis et je prends le fil, Regarde. encore une fois, voilà, c'est comme une maille, hein? ça ressemble à une maille avec un fil à l'intérieur. Mais là, je m'introduis en dessous et à l'intérieur du trou. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et puis on revient. On fait ses allers-retours jusqu'à atteindre la, la, la longueur souhaitée. Voilà, j'ai terminé. Euh ce bandeau il fait le tour de ma tête donc pour moi c'est bon on, on va donc couper le fil un peu long pour faire la couture je mets le fil j'enfile le fil dans mon aiguille et je vais faire comme ça la face ici et le dos ici de donc sur le côté dos je fais comme ça sur côté dos et pour faire le nœud au, au, au devant donc, pour faire le nœud devant dans le bon dos comme celui là qu'on avait fait auparavant donc je vais faire comme ça j'ai déjà fait cette façon de coudre pour avoir le nœud voilà, je l'ai déjà fait pour euh, ce bandeau là, c'est la même chose. On fait la couture sur le dos. On va faire la couture sur le dos, la même chose. Je fais ma couture, vous faites la couture comme vous voulez, mais vous prenez les quatre parties, vous introduisez votre aiguille dans toutes les parties. Et vous renforcez votre couture en faisant des allers-retours. On va coudre, faites votre couture et on se retrouve. Voilà, mon bandeau il est fini. J'ai fini les coutures, j'ai caché les fils. Donc il n'y a plus rien. On le retourne et voilà, vous avez votre nœud du milieu. Et ce point qui ressemble à un point tricot mais c'est du crochet tunisien. C'est un point du crochet tunisien. J'espère que vous avez aimé ce, cette vidéo et vous allez réaliser ce bandeau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et, vous, et laisser un commentaire pour vous dire votre avis. Merci. À la prochaine vidéo.